Bonjour, cette vidéo est la première sur la série de la recharge à domicile et donc euh, elle vise à vous montrer comment limiter la puissance de charge. Donc vous cliquez sur l'icône, puis chargement et là ici vous avez le moyen de limiter la puissance de charge en appuyant sur le moins. Voilà, dans le doute si vous ne connaissez pas l'installation électrique sur laquelle vous chargez, que euh, vous ne savez pas si les câbles supporteront la tension, réduisez ce courant au maximum. Vous le mettez au plus à 8 ampères. Il s'agit de la norme française et c'est très important. C'est pour vous éviter un incendie. Les vidéos suivantes vous expliqueront justement ces différentes sections de câbles et prises et éléments pour charger. Mais dans le doute, si vous ne connaissez pas l'installation, Mettez à 8 ampères, il vaut mieux récupérer moins de kilomètres à l'heure et ne pas causer d'incendie. Voilà, cette vidéo est terminée.